Salut les poulets! Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler de la, de la Révolution française et comment ça s'est déroulé en Bretagne. Voilà, c'est bon. Alors justement, pour ça, on va parler euh, vendéens, chouan, républicain, fédéraliste, anglais. Jamais oublier les anglais. Jamais oublier les anglais. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve après. En 1789, la France bascule dans la Révolution. Des mouvements de contestation, considérés comme contre-révolutionnaires par le pouvoir en place à Paris, éclatent les années suivantes. L'application de la constitution civile du clergé, l'exécution du roi puis la levée de 300 000 hommes en février 1792, entraînent une révolte royaliste échouane qui secoue la Bretagne et la Vendée. En mai-juin 1793, l'exécution des Girondins à Paris provoque le soulèvement de nombreuses villes de province, dont celles du Finistère et du Morbihan. La Bretagne des années 93, 94, 95, c'est un mélange de tout ça. Et donc il y a des villes très clairement révolutionnaires, voire très extrêmement révolutionnaires, et puis certaines régions de campagne très troublées et qui passent à une forme ou des formes de contre-révolution qui vont se traduire militairement par ce qu'on appelle la chouannerie, c'est-à-dire des petits groupes, pour schématiser, on pourrait dire des petits groupes de guérillas. C'est surtout vrai dans la Loire inférieure, dans l'Île-et-Vilaine et le Morbihan, c'est beaucoup moins vrai dans les côtes du Nord et dans le Finistère, même s'il y a des pôles ou des poches d'insécurité, avec des, des situations souvent très tendues localement. Alors on a des textes tout à fait extraordinaires. On est dans, on pourrait parler, c'est un contexte de guerre civile, ce qu'on a vécu ou ce qu'on a vu il y a quelques années dans l'ancienne Yougoslavie. C'est des choses qui ressemblent. On pourrait montrer des textes où on a, d'un côté comme de l'autre, on massacre les habitants de tel ou tel village. Et puis les voisins n'osent surtout pas les enterrer de peur, que, de peur de représailles du camp adverse. Difficile d'aborder la chouannerie sans aborder la guerre de Vendée. Cette guerre est une boucherie. Il y a environ 500 000 morts, dont 50 000 civils attribués aux seules colonnes infernales des armées républicaines. Plusieurs milliers de civils modérés, fédéralistes, chouans, vendéens, sont fusillés ou guillotinés en Anjou et noyés en couple à Nantes, les fameux mariages républicains. La Loire est nommée la baignoire nationale, sans oublier l'activité croissante des tanneries de peau humaine. Plusieurs intellectuels ont nommé ces atrocités sanguinaires et barbares de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et certains de génocides franco-français. Mais le pouvoir parisien refuse d'en débattre encore aujourd'hui. Devant cette sauvagerie, les paysans du sud de la Bretagne rejoignent de plus en plus la chouannerie jusqu'à accueillir le débarquement à Quiberon des émigrés royalistes en juillet 1795. Le débarquement vire au désastre, malgré les succès du général breton Cadoudal. Il est arrêté à Paris en 1804, puis exécuté comme adversaire politique de Napoléon. Les derniers actes de chouannerie s'arrêteront en 1832. Les chouans eux-mêmes, euh, les nobles qui étaient derrière souvent, etc., euh, veulent présenter par là une image de ténacité, de résistance, etc. Et puis c'est, dans une certaine mesure, l'image qu'on a gardée aujourd'hui du breton têtu, qui ne se résigne pas, qui continue à lutter, etc. Et de l'autre côté, une partie des républicains ou des adversaires veulent présenter derrière Le Chouan la caricature de l'arriération, du barbare, du sauvage, ou ou du paysan indécrotable. La preuve, peut-être la plus remarquable, c'est le roman de Balzac, Les Chouans. Donc là, on est 30 ans plus tard. Les Chouans de Balzac, c'est une caricature de paysan breton, évidemment. Au 19e siècle, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire, à vrai dire, en Bretagne. C'est que les bretons sont devenus français. C'est l'invention de la France. Et à partir du moment où les bretons sont devenus français, il y a eu comme un conflit en eux. Parce que l'idée de France, l'idée de langue française, l'idée d'histoire de France, l'idée de cette citoyenneté française venait en superposition à leurs ressenti extrêmement pro profond. eux qui étaient bretons, qui parlaient la langue bretonne ou la langue galaise, eux qui vivaient depuis des siècles enracinés dans cette terre. Il y a eu un conflit, voire de revendications on revendique pas encore ce qu'on appelle une identité, mais une spécificité, une particularité. On fait référence assez souvent aux privilèges dont disposait la province sous l'Ancien Régime. On s'intéresse beaucoup à l'histoire de la Bretagne, en particulier à l'histoire médiévale ou aux origines de la Bretagne, euh, aux migrations du haut Moyen-Âge, etc. Et on voit se construire tout au long du 19 e siècle un mouvement culturel. Et à la fin du siècle, alors que ça y est, la France est faite, les Bretons vont développer des structures culturelles puis des structures politiques pour rappeler la singularité de la Bretagne. Les premiers grands mouvements culturels et politiques en Bretagne datent de la fin du 19e siècle et ce n'est pas du tout un hasard. Il y a euh, un intérêt politique, alors qu'il ne débouche pas encore sur des revendications politiques claires ou des affirmations politiques claires, euh, mais qui débouchera sur les tout premiers mouvements euh, qu'on peut appeler régionalistes ou autonomistes à la toute fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Mais sinon, la Révolution française en, en Bretagne et en Vendée, c'était parfait. C'est sympa ce qui s'est passé. Hein. Entre 500, 500 000 et 600 000 morts. Euh, bah, et puis des belles manières, on hein, t'enlève la peau te découpe alors que t'as encore ton enfant dans le bid. enfin non mais c'est génial, c'est parfait, mais c'est pas, pas un génocide, hein. non. Oui, prochain sujet, euh, normalement c'est sur les partis politiques bretons, euh, pendant l'entre-deux-guerres et la seconde guerre, ça va être cool, ça va être super sympa, voilà, donc si vous avez aimé, partagez, likez, allez, moi je vous souhaite une bonne journée, puis je vais terminer mes bonbons, enfin j'en ai encore beaucoup.